Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, ostéopathe, aromathérapeute et praticien de la santé durable. Si vous vous passionnez pour la nature, la médecine naturelle, les plantes, les épices, les huiles essentielles, si vous cherchez à acquérir les bases pour savoir les utiliser à bon escient, vous êtes sur le bon site, car je partage vos valeurs et je peux vous aider à atteindre votre objectif. Le monde des arômes, des huiles essentielles, de plantes est envoûtant, captivant mais difficile à pénétrer pour le néophyte qui doit, pour les employés sans risque, connaître leur composition, leurs indications, contre-indications ainsi que leur mode d'emploi. De nombreux internautes, lecteurs de mes articles, habitants loin de la France, m'ont demandé de réaliser une formation rapide en ligne sur l'aromathérapie et les autres techniques que je pratique depuis des décennies. C'est aujourd'hui chose faite dans ma première vidéo d'initiation à l'aromathérapie du bien-être, d'une durée de 90 minutes, en format MP4, visible en streaming, je vous dévoile les bases essentielles de l'aromathérapie. Dans la première partie, je vous explique tout ce qu'il est utile de savoir sur les plantes aromatiques et leurs extraits. Comment les identifier, les choisir, quel est le parcours de la plante aromatique du sol à la distillation et jusqu'au flacon d'huile essentielle vous connaîtrez ainsi la nature des principaux composants d'orifierant contenus dans les essences oléorésine, baumes et résine, leur action ainsi que les précautions d'emploi et contre-indications. Dans la seconde partie, je vous décris dans le détail les 12 huiles essentielles et baumes que je considère comme indispensables et que j'utilise journellement auprès de mes patients, avec pour chacune leur composition, indication et mode d'emploi. Dans la troisième partie, je vous explique toutes les techniques d'utilisation que vous pouvez utiliser pour vous-même ou en famille. Inhalation, diffusion, massage, balnéothérapie et voie orale. Vous pourrez ensuite compléter cette première formation par la lecture de l'e-book Les huiles essentielles anti-stress et vous référer au poster Herbarium Aromaticum. Ils sont disponibles dans la boutique de naturmania.fr. Vous pouvez aussi vous procurer mon livre de librairie, Les huiles essentielles pour votre santé, paru aux éditions d'angle et Pocket. D'autres formations sont d'ores et déjà en ligne et disponibles sur naturemania.fr et Vimeo, notamment sur les plantes adaptogènes, l'alimentation anti-âge, secret des centenaires, le bilan ostéopostural anti-âge, et comment soigner votre système sympathique. En suivant la formation rapide en ligne « J'apprends l'aromathérapie », vous entrez de plein pied dans le monde des odeurs et fragrances naturelles. Découverte sensorielle et émotionnelle qui développera et affinera votre perception olfactive du monde pour votre plus grand bonheur. J'espère avoir bientôt le plaisir de vous accompagner dans un de mes modules et en particulier... Dans la formation rapide à la santé durable, j'apprends l'aromathérapie et je vous dis à très bientôt.